Le CHU de Rouen accueille jusqu'au 30 septembre 2022 une exposition de textes et de photographies autour du thème « Mon corps et sa mythologie ». Ces réalisations sont le fruit de la résidence de la compagnie Rémusa auprès des adolescents hospitalisés dans le service de médecine et psychopathologie de l'adolescent du CHU. sensibilité m'a au début causé du souci. Chaque parole, chaque acte, émotion, m'amenait aux larmes. Je me noyais dans cette mer agitée et personne ne m'envoyait de bruit. Par la suite, j'ai appris à la contenir un minimum pour pouvoir avancer dans cette grande épreuve qu'est la vie. Durant deux mois, une dizaine de jeunes âgés entre 12 et 18 ans on suivi des ateliers d'écriture et de photographie autour du corps. au vous du ventre, et une fois en entièrement dans l'eau, entendre ce vaisseau est rassurant. Le point de départ, c'était comment on, on hérite parfois de la vie de nos ancêtres, pour le dire comme ça, ou en tout cas, voilà comment on porte l'histoire de, de nos familles et, et à travers nos corps notamment. Nous possédons des super pouvoirs qui se manifestent pour nos 15 ans. Chacun développe des pouvoirs propres à lui-même, selon sa personnalité et ses désirs. Tout ça a commencé au du confinement en 2020. Enfermé, impossible de sortir. C'était un vrai choc pour être hospitalisé, de ne plus pouvoir bouger, emprisonné de ses mouvements. Au problème, c'est que les gens prennent pour une sorcière, alors je suis suis hospitaliser au cas. Les textes et les photographies réalisées sont exposés dans l'espace culturel Porte 10 de l'hôpital Charles-Nicolle jusqu'au 30 septembre 2022.